Bonjour à toutes et à tous. Rebonjour. Il est 11h01. Je vous propose de, de démarrer ce, ce, ce webinaire dédié à Excel Verboard, des nouvelles perspectives pour la fonction finance. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose de vous faire un petit rappel des règles de fonctionnement. Nous sommes donc en direct sur ce webinaire et vous allez avoir la possibilité de poser toutes les questions que vous souhaitez à nos experts que nous allons interviewer, interroger aujourd'hui. N'hésitez pas à utiliser la la fenêtre de chat qui se trouve sur la droite de votre écran. Cette fenêtre vous permet de poser des questions en direct. Et naturellement, nous allons garder quelques minutes à la fin du, du webinaire pour essayer d'adresser le plus de questions possibles. Si naturellement, toutefois, nous ne parvenions pas à adresser l'ensemble des questions, nous prendrons plaisir à vous recontacter pour, pour finaliser cette, ces réponses. Bonjour à vous côté intervenant. Donc, nous sommes aujourd'hui trois participants. J'ai le plaisir d'interviewer les équipes Talents. Je peut-être vous laissez vous présenter, peut-être honor à toi, Valérie, déjà, si tu veux bien te présenter en quelques mots. Oui, bonjour Julien, moi c'est bonjour à tous. Je suis Valérie Camon et je suis responsable de l'offre EPM, l'offre Performance Management Sud-Est chez Talent Et donc nous accompagnons nos clients locaux et nationaux. Dans la mise en place de méthodes et d'outils euh, indispensables à la gestion de, de votre performance financière et extra-financière. Voilà. Donc, c'est des solutions qui viennent enrichir les usages data euh, de nos clients pour répondre à, à des enjeux stratégiques comme la maîtrise et l'optimisation des processus, améliorer la qualité et le partage de la donnée, mais aussi soutenir des stratégies de développement durable. Et donc, euh, pour, pour vous accompagner, euh, je suis accompagnée de Xavier Juel qui va se présenter. Bonjour Xavier. Bonjour Julien. Euh, donc, je suis Xavier Juel et j'ai en charge le développement de l'offre transformation de la fonction finance euh, sur laquelle je reviendrai un peu plus tard au sein du groupe Talent. Merci à tous les deux. Euh, donc moi-même, pour co-animer co -animer ce, ce webinaire, Julien Moreau, je m'occupe des, des partenaires au sein de l'éditeur Board. Et du coup, j'ai effectivement avoir le, le plaisir euh, d'interroger nos deux spécialistes des, des sujets de pilotage de la performance je propose qu'on coupe notre caméra Valérie Xavier pour le moment et qu'on la réactivera à la fin. Ça fluidifiera, je pense, les, les échanges. Euh, L'idée, c'est effectivement qu'on puisse dérouler ensemble un, un agenda. On est ensemble pendant 40-45 minutes à peu près, où euh, on va interagir euh, avec vous naturellement. Mais encore une fois, j'invite les participants à poser les questions au fur et à mesure qu'ils le souhaitent. On essaiera de, de prendre le, le maximum de, de questions, avec naturellement un petit mot de présentation de nos, nos sociétés respectives. Mais rapidement, on, on passera sur l'enjeu aujourd'hui et la place que prend Excel dans l'entreprise, dans la partie pilotage de la performance, avec toute la partie intéressante que cela peut apporter, bénéfice que cela peut apporter, mais également parfois les, les, les difficultés ou les améliorations qu'on pourrait tirer d'une solution de pilotage de la performance. C'est là où, où le retour d'expérience de nos amis de, de talent va être tout à fait bénéfique, à la fois sur la partie positionnement, mais également naturellement sur la partie démarche projet adoptée. Et puis on gardera, comme à l'habitude, 15 minutes, à peu près 15-20 minutes de présentation, d'illustration dans la plateforme Board, de façon à illustrer un petit peu les, les différents propos qui ont été abordés. Euh, un mot d'introduction sur euh, la solution Board et l'éditeur Board, avant de passer la, la main et la parole naturellement aux, aux équipes Talents. Donc, Board, nous sommes un éditeur suisse de solutions de pilotage de la performance dédié uniquement et intégralement au développement de cette plateforme qui va naturellement euh, adresser la fonction finance, mais pas que. On a aujourd'hui, effectivement, de nombreux cas d'usage autour de la supply chain, du retail, du pilotage de la masse salariale, de la gestion des ventes. Donc, finalement, tout processus euh, qui nécessite d'être piloté peut l'être dans cette plateforme board au travers de, de cas d'usage, d'applications que nous allons euh, présenter, qu'elles soient effectivement très opérationnelles, euh, comme du pilotage de la masse salariale, de la supply chain, euh, qu'elle soit stratégique comme un, un plan moyen long terme, voire même qu'elle soit réglementaire, puisqu'on a en capacité également d'adresser des problématiques de consolidation statutaire et de gestion, et également de geste, gérer toute la partie problématique IFRS 16 ou IFRS 17 dans la partie euh, réglementaire. Donc, on va se connecter à n'importe quelle source de données, au système comptable, au système transactionnel, pour amener justement cette euh, intelligence proposée par la solution pour vous faire gagner en en fiabilité dans les données, en, en, en qualité également de, de, de la data qui va être produite et surtout en, en capacité à réagir par rapport à des indicateurs, par rapport à des signaux que vous allez pouvoir partager. Voilà rapidement, en quelques mots, une introduction de, de, de l'éditeur board, mais naturellement, on, on reviendra un petit peu plus dessus sur la partie présentation produit. Peut-être que Xavier, j'imagine, à propos de talent, également présenter cette société de conseil de, de, de renommée internationale maintenant oui, oui, quelques mots sur talent. Euh, donc, nous sommes un groupe de conseils en innovation et de transformation par la technologie. Euh, cette activité est déclinée en trois grands métiers. Euh, le conseil, qui est le, le cœur historique de talent, qui consiste à aider les clients à appréhender et à réaliser leurs projets de transformation, euh, que ce soit des sujets organisationnels, euh, des sujets en lien avec leur activité et leur business, euh, ou leur culture. Cette équipe consulting, elle est organisée autour d'industrie, de, de, donc nous avons des spécialités par industrie et par domaine métier. Le deuxième euh, métier de talent, c'est euh, l'expertise. Nous avons des, des experts qui viennent renforcer les dispositifs clients euh, autour des technologies que, que, que nous mettons en œuvre, mais également autour des méthodologies euh, agiles que, que, que nous plébiscitons. Et puis le, le dernier volet, c'est le projet où sur la base d'un d'un cahier des charges, euh, nous euh, prenons des engagements vis-à-vis euh, -vis de nos clients sur euh, des livrables forts, euh, avec des contraintes souvent calendaires euh, assez importantes aussi. En termes de chiffres, ce que je vous expose à l'écran, ce sont les, les ambitions 2023, euh, une cible à 600 millions d'euros de, de chiffre d'affaires, un effectif ciblé à 6 000 collaborateurs, qui n'est pas tant lié à la dynamique de croissance de l'entreprise qu'à qu la à, à, à l'effervescence sur le marché des, des recrutements. Mais euh, voilà, une entreprise qui, qui se développe à, à une vitesse assez, assez importante. Sur le plan géographique, euh, donc nous sommes présents sur les cinq plaques géographiques euh, continentales. Et euh, pour faire un focus sur le, le territoire national, nous avons une large couverture avec un maillage d'agence assez fort sur la façade ouest et, et, et, et tous les axes principaux économiques, à l'exception peut-être de l'Est, qui, qui est adressé aujourd'hui par Paris et puis par Lyon. Merci Xavier pour cette euh, brève introduction. Peut-être un, un mot également sur l'activité euh, pilotage de la performance, EPM dans notre jargon, parce que c'est une, une activité forte au sein des, des équipes talents et, et cette partie-là, vous l'avez développée depuis plusieurs années maintenant oui, effectivement, pour, pour rebondir sur ce que je disais sur l'organisation de talents qui est euh, selon des, des, des industries et des, et des métiers, euh, effectivement, l'offre de transformation de la fonction finance. Euh, euh, n'échappe pas à la règle, on va retrouver euh, à la fois ce, cette capacité à accompagner nos clients sur des phases de conseil, pour répondre bien entendu aux, aux grands enjeux des directions financières que vous avez énumérées sur le, le, le slide que vous avez à l'écran. Euh, la capacité à les accompagner par de l'expertise et de la méthodologie, bien entendu, tout ça en prenant en considération leurs leur, leur priorités. Hein. Le nuage de, de mots que vous avez à l'écran doit forcément vous interpeller et, et correspondre à des, des sujets qui sont d'actualité chez vous. Et puis, euh, la, déclinaison technologique, euh, la déclinaison technologique, qui est notre capacité à mettre en œuvre euh, des solutions euh, du marché, euh, pas essentie enfin, essentiellement, euh, qui, euh, qui vont répondre à ces grands enjeux de transformation de la fonction finance. Tout ça se décline autour de l'ERP. Nous sommes nous-mêmes intégrateur de solutions de de RP euh, SAP Oracle et, et IFS et euh, de la data euh, nous sommes un gros acteur aussi sur la, toute la valeur la chaîne de valeur de la data et, et... On aura l'occasion d'y revenir un peu plus tard. Et puis, de plus en plus, des composants d'intelligence artificielle qui viennent enrichir le système d'information avec des, des cas d'usage extrêmement pertinents et de plus en plus plébiscités. Donc, cette déclinaison, elle, elle, se, elle se fait en, en cinq piliers. Euh, la gouvernance de la, dotée, de la nodée, pardon, pour assurer la mise en qualité, le data lineage, enfin tout ce qui va permettre d'avoir des données dont on est sûr avant de pouvoir les exploiter dans le pilier 2, dans des outils de BI, où là nous intervenons beaucoup plus sur des refondes d'indicateurs liés à des mouvements opérés par les directions financières qui cherchent à étendre leur connaissance de l'organisation avec des prismes de plus en plus opérationnels. Et ces projets sont également délivrés par des experts de la finance, souvent issus du contrôle de gestion. Les processus, où là, on va intervenir aussi sous forme de conseils pour l'optimisation et la refonte de processus, mais également l'automatisation de ces processus au travers d'assistants digitaux ou d'outils de RPA ou Smart Automation. Le pilotage de la performance, on va y revenir plus en détail tout à l'heure. Et puis, la dématérialisation, qui est un sujet ô combien d'actualité où là, nous, nous, nous accompagnons nos clients dans une veille euh, réglementaire, une veille technologique, et puis euh, souvent des prestations d'accompagnement au changement du fait des, de la revue des processus que cela induit. Merci, Xavier. Alors, on, on utilise depuis, depuis le démarrage de ce, cette présentation un acronyme pour l'EPM, pour désigner, désigner un petit peu euh, le pilotage de la performance, derrière cet acronyme d'Enterprise de Performance Management. Euh, Qu'est-ce qu'on peut… Euh, Placé, Xavier, et peut-être revenir un petit peu sur cette définition justement du concept d'EPM, s'il te plaît. Oui, effectivement, euh, l'intérêt de, de… Alors, une petite coupure réseau. Euh, je, le, le, le schéma que vous avez à l'écran illustre probablement des, une architecture que vous avez déjà en place au bémol près peut-être de, de certains logos qui apparaissent à l'écran, on part sur une logique euh, exactement similaire à celle que l'on va utiliser sur de l'usage data et de la business intelligence ou de la data vise en, en, en particulier. Donc, on se, on va récupérer des données dans des sources euh, qui sont diverses et variées, qui sont issues d'applications transactionnelles, euh, logées dans des data des data ware ou des data lake aujourd'hui, et que ces données soient sur euh, le cloud ou on-premise. Au-dessus, on va s'appuyer sur des outils pour à la fois travailler sur la mise en qualité, la gouvernance et la préparation de ces données à des fins d'utilisation, et puis bien sûr, toute la partie alimentation qui, vont permettre, euh, qui va permettre de, de, de, de fluidifier les échanges de la donnée à l'intérieur de l'organisation. Au-dessus de cette couche-là, euh, bien entendu, on va retrouver des outils qui vous sont familiers, hein, que ce soit Click, Power BI, Tableau et, et, et consorts, qui sont des outils d'analyse qui vont permettre, comme leur nom l'indique, des analyses en profondeur de, de, de, de cette donnée, mais qui vont avoir leurs limites à partir du moment où on va vouloir scénariser des événements euh, qui se produisent dans la vie de l'entreprise ou dans son écosystème. Typiquement, prendre Un sujet qui est un peu plus d'actualité qui, qui, qui est lié à la fluctuation des, des, des cours de l'énergie. Euh, si aujourd'hui vous voulez, avec un simple outil de BI, scénariser les impacts de ces variations de prix et de cours de l'énergie euh, sur votre activité et sur votre compte de résultats, eh bien vous allez devoir remonter toute la chaîne et travailler sur l'interface transactionnelle, attendre que les données soient disponibles dans les data ware ou dans les data mart, puis les remonter dans des cubes ou faire de la requête directement depuis les outils BI. Là où, euh, et c'est la slide d'après, l'outil de PM et Board en particulier va vous permettre à partir de cette remontée de data directement dans des cubes OLAP in memory, de faire à la volée des calculs, des scénarios, des simulations et typiquement euh, projeter euh, en temps réel l'impact que pourrait avoir par exemple euh, un cours du pétrole qui, euh, qui augmente ou qui descend sur à la fois euh, les coûts d'approvisionnement, les coûts de production, euh, mesurer les impacts qu'il pourrait y avoir sur le, les variations de prix de nos articles pour absorber ces variations, et euh, toujours avoir en ligne de mire euh, le compte de résultat et euh, les, les, les, les dernières lignes de ce compte de résultat qui sont combien stratégiques Là où on va aller encore plus loin avec avec le PM et encore une fois avec board en particulier, c'est qu'on va aussi intervenir sur toutes ces notions de reporting financier pour à des fins de communication auprès du board, mais aussi des actionnaires, mais aussi d'aider à infuser cette culture de, de de la performance économique et financière à plusieurs niveaux de l'organisation. Donc le, le, le reporting sera là aussi largement automatisé. Et puis l'élément véritablement différenciant de, de, de, de bord en particulier, c'est cette capacité que la technologie offre, sans remettre en question vos choix BI historiques, hein, cela va de soi, tout cela cohabite très bien, c'est de pouvoir mener des analyses en profondeur avec de l'exploration de données, mais toujours avec cette notion de euh, calcul à la volée et résultat instantané euh, face à des variables qui, encore une fois, peuvent être ajustées au fil de l'eau. Merci, Xavier. Alors, tu parles à juste titre, d'ailleurs, de, de la fonction finance. Tu as utilisé à plusieurs moments, justement, le, le pilotage au niveau du compte de résultat. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu de, de par vos retours d'expérience sur des, des cas d'usage identifiés au sein de la fonction finance et peut-être un peu plus largement sur des sujets plus opérationnels Oui, absolument. C'est vrai que les, les, les sujets de, de PM ou de pilotage de la performance euh, partent souvent de cas d'usage très financiers. Euh, qui sont euh, je vais pas vous les énumérer tous tout ce que vous voyez à l'écran mais qui sont des des, des cas que, que que vous avez probablement aujourd'hui tous en tête euh, et qui sont de faire toujours de la simulation d'aller de gagner du temps sur les les phases de, de clôture de faire des prévisions et reprévisions qui sont toujours dans des délais plus courts donc de gagner en agilité par rapport à tout toute cette ces, ces, cette masse de données euh, que les, les services financiers exploitent au quotidien. Donc là, on va être sur des usages qui vont être généralement et qui vont démarrer par des, autour des, des, des fonctions de, de la finance et du contrôle de gestion. Mais la perspective, et c'est la slide d'après qu'offre l'EPM, le c'est toujours autour d'un référentiel unique et d'une un, modélisation partagée, de règles de gestion partagées, d'aller un peu plus loin et de s'ouvrir de plus en plus vers les opérationnels. Le, les prévisions de vente, sujet hautement stratégique, notamment dans des marchés un peu tendus et fluctuants. Le, le, la chaîne d'approvisionnement est aussi un gros sujet au ce moment que nous rencontrons chez pas mal de nos clients qui consiste à euh, toujours chercher à aligner euh, les ventes avec les approvisionnements en prenant bien sûr en considération les capacités de stockage et les coûts associés à ce stockage. Les, euh, les, le, les calculs et les recalculs permanents qui sont faits sur les, les coûts industriels et les coûts de production. Euh, un facteur aussi euh, très utilisé, enfin un département qui utilise aussi très souvent le PM, ce sont les, les, les ressources humaines avec euh, la capacité de modélisation qu'offrent euh, les technologies de euh, simula, simuler euh, les masses salariales et de mesurer là aussi l'impact sur, le, sur les comptes de résultats. Un nouveau tendance, un nouveau sujet qui est très tendance, qui tourne autour de, de la RSE hein, et du, euh, du, du bilan carbone, euh, où là aussi les capacités de calcul de, de, de, de l'EPM seront très prisées pour euh, scénariser euh, les impacts de l'activité de l'organisation sur euh, son bilan carbone. Et puis le dernier euh, qui est là aussi, qui n'est plus, plus de la science-fiction, mais qui est un, un, un, vrai, un vrai cas vécu et, et de plus en plus réel, qui est de, de, de, de s'appuyer sur des composants d'intelligence artificielle et, et, et Borde les propose pour euh, aller encore plus loin et aborder l'avenir sous un prisme encore plus technologique. Merci pour cette photo. Alors, euh, on, on a décidé d'animer un un webinaire dédié autour finalement du, du principal concurrent des éditeurs qui est excel est-ce qu'on peut avoir également votre vision côté talent du poids et du rôle finalement de cet outil incontournable dans l'entreprise le, oui bien sûr euh, en, en premier lieu il nous a semblé important de repréciser un certain nombre de, de chiffres hein, pour enfin bon, un, un, Indiquer que, que la situation est, est, est très très répandue. Hein. Euh, à savoir que euh, les usages d'Excel sont encore très largement répandus, et quelle que soit l'industrie ou la taille de l'organisation, hein, ça n'est pas une question de ça, ça, ce ne sont pas des éléments déterminants dans l'usage ou le non usage d'Excel. De, euh, il n'empêche que c'est un outil avec lequel nous cohabitons tous et nous continuerons à cohabiter. Néanmoins, euh, et c'est le dernier chiffre que vous avez à l'écran, c'est 70%, euh, Ce sont les, les, c'est le chiffre qui, qui, qui, qui illustre le, les, les situations dans lesquelles nous intervenons généralement. C'est-à-dire que c'est pour soit remplacer, soit repositionner euh, l'usage d'Excel dans les processus, euh, et notamment financiers, et c'est aujourd'hui l'essentiel de nos missions, à savoir d'intervenir de, de, de, sur des processus très outillés autour d'Excel. Alors, cette disponibilité, effectivement, euh, euh, l'attente d'Excel dans l'entreprise présente ça parfois également un certain nombre de, de, de limites ou de difficultés lorsqu'on parle de, de plateformes collaboratives. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur les constats également euh, que vous pouvez faire oui, euh, le, le schéma que vous avez à l'écran illustre euh, l'empreinte euh, d'Excel dans l'organisation, euh, illustre aussi, je pense, la complexité que, que, que cela induit, hein, que ce soit dans la multiplication des fichiers, euh, autant que dans les flux que suivent ces fichiers entre les différentes directions qui se les partagent. Et tout ça à partir de données issues du système d'information, euh, qui là aussi sont des données extraites sans véritable euh, travail de mise en qualité et sans automatisation d'extraction. Donc, si on reprend le, le, les, les symptômes qui sont à droite, je pense que certains d'entre vous et sont nombreux à, à, à s'y retrouver, bien entendu, se pose la question de la fiabilité de ces données, se pose la question de la, la, du partage. Et, et des règles de gestion et des, et, et des zones de calcul qui sont dans les cellules de ces fichiers Excel. Est-ce que euh, la façon de calculer par un département est le même que celui d'un autre Et même euh, au niveau géographique, lorsqu'on est sur des organisations euh, réparties géographiquement, euh, la, la traçabilité de qui a modifié la donnée et pour quelles raisons euh, le, le, le versionning du, du, du fichier, puisque quand on est en processus budgétaire, euh, on sait que les, les, les navettes euh, se multiplient et forcément, ça peut créer un peu de confusion au niveau des, des, des versions. Euh, la, la, la visibilité sur l'exécution en tant que telle du processus, savoir où est-ce qu'on en est, euh, à quel stade le, le, le, le processus en, en est. Et puis, et surtout, euh, et c'est un peu en lien avec ce que je vous expliquais tout à l'heure par rapport aux variations du coût de l'énergie, hein, qui est un sujet au combien d'actualités, encore une fois, c'est euh, quelle est euh, la réactivité de l'entreprise et de l'organisation face à des paramètres euh, de, de son écosystème qui varient, voire des ruptures brutales de son écosystème. C'est d'être toujours dans cette situation, de, de modéliser et de scénariser ces impacts-là. Et c'est vrai que Excel euh, montre ses limites clairement dans ce domaine-là. Merci Xavier. Alors, je voudrais revenir, tout à l'heure, tu, tu indiquais que 70% à peu près des missions dans lesquelles Talent intervenait, globalement, c'était lié à du repositionnement, au remplacement d'Excel sur les problématiques de pilotage de performance. Qu'en est-il des 30% restants Quelles sont les missions que vous pouvez également amener à, à, à mener oui, alors effectivement, euh, alors, ça n'est peut-être pas à hauteur des, des 30% qui, qui, qui comblent les, les, les 70% de tout à l'heure, mais euh, dans une large majorité, nous sommes aussi amenés à, à intervenir euh, dans des contextes où des solutions d'EPM, on va être entre guillemets historiques, ont été déployées et qui au fur et, au fur et à mesure des années, des aménagements, des petites évolutions qui ont été faites à façon euh, ont conduit à, à, à la mise en place d'un modèle qui est devenu euh, extrêmement lourd et complexe à faire évoluer. Et, et pour euh, contourner euh, les difficultés d'utilisation de ces solutions-là, qui en plus, dans certains cas, euh, de par le, leur, leur génération, euh, et rend l'accès aux données et, et l'accessibilité la, la, la, aux données euh, compliquées. Euh, donc, certains utilisateurs, et ils sont nombreux, euh, utilisent euh, ces outils de PM historiques, pour faire des extractions Excel et donc repartir dans une logique de, de, de, de, de non-contrôle de, de tout processus que j'ai énuméré tout à l'heure. Donc, euh, effectivement, dans bien des cas, euh, les solutions IPM historiques, peut-être vétustes, euh, montrent leurs limites et, et nous permettent aussi d'intervenir pour, pour euh, travailler sur de la nouvelle génération. Et alors quel est le, le, le scénario idéal, quel est le schéma cible que vous visez à déployer pardon, au sein des équipes talents dans, dans les clients que vous rencontrez, dans les entreprises sur lesquelles vous intervenez Oui, alors, effectivement, le, le, le schéma que vous avez à l'écran illustre le, le, le, le scénario cible que nous, nous plébiscitons, hein, à savoir de faire travailler les différentes directions concernées par par le sujet, les, les différents cas d'usage que, que j'ai énumérés tout à l'heure, au sein d'un un, un, un référentiel unique avec un partage des vues, un partage des règles de gestion, un partage des données et puis, euh, les aspects collaboratifs qu'offrent les outils de PM euh, de type euh, workflow, messagerie instantanée, directement intégrée ah. et qui permettent de faire dialogue et de façon à restituer ah. des données auprès d'un comité exécutif et donc par voie de conséquence auprès des actionnaires, euh, des données qui sont partagées et validées de tous. Tout ça en interaction avec le système d'information par des flux eux aussi automatisés, de façon à réduire considérablement le, le temps de collecte et euh, aboutir à quelque chose qui permette d'être vraiment en situation d'agilité euh, lorsque euh, on a à faire face à des impondérables. Voilà. Donc, la, la, la solution que vous avez, effectivement, articulée autour de Borde, c'est euh, de, de mettre en place à la fois cette dimension collaborative, cette dimension euh, de, de calcul et de simulation, de projection et, et, et d'aller toujours dans, dans la recherche d'efficacité. Merci Xavier pour cette partage cet échange de, de, de retour d'expérience ce que je vous propose c'est peut-être de continuer avec Valérie côté projet mise en œuvre parce qu'il y a je vois dans le fil du chat pas mal de questions également autour de, de la mise en œuvre projet donc Valérie peut-être tu auras à la fin des questions je, je te préviens par avance sur la conduite du changement comment est-ce que d'expérience vous arrivez à mettre en place des solutions comment est-ce que vous amenez les entreprises effectivement vous les accompagner dans la mise en place d'outils de gestion de la performance oui, alors, tout à fait. Euh, alors, un projet déjà, euh, EPM, c'est un projet informatique D'accord. Euh, c'est vrai que les solutions actuelles sur le cloud euh, permettent aux utilisateurs de le mettre en place, à ces euh, utilisateurs métiers, euh, de le paramétrer assez facilement. Il ne faut pas oublier que c'est un projet informatique, orienté, certes, métier, mais c'est un projet pour l'entreprise euh, globalement. Donc il faut vraiment euh, que tous les, les interlocuteurs de, de, de l'entreprise, que ce soit IT, métier, euh, soient concernés et, et, et et un partie intégrante de, de la mise en place du projet. Alors, pour, euh, avant de choisir une solution et un intégrateur, il y a quelques points d'attention qui, qui sont assez classiques, me diriez-vous, mais qui sont très importants. Comme par exemple, faire l'état des lieux de l'existant. Euh, où est-ce que j'en suis dans euh, la gestion de mes processus Est-ce qu'ils ont besoin d'être optimisés euh, Est-ce que euh, la donnée, d'où vient la donnée euh, Est-ce qu'elle est, est, qu est propre Est-ce que je dois faire un retravail Est-ce qu'elle est centralisée ou est-ce que euh, je la travaille euh, dans, dans Excel avant euh, de faire euh, du reporting Qu'est-ce que j'ai comme IT utilisé euh, par exemple, est-ce que j'ai du Power BI Est-ce que j'ai euh, euh, déjà un outil, et je ne savais pas, dans, dans un autre service, un outil EPM. Et aussi euh, faire l'état des lieux sur la maturité des interlocuteurs métiers et IT. Euh, est-ce qu'ils connaissent ces outils-là Est-ce qu'ils en ont déjà utilisé Est-ce qu'ils ont euh, quels qu sont leurs besoins Ensuite, euh, c'est définir euh, vos objectifs. Donc là, un projet EPM consiste souvent à réconcilier donc, des vues financières et opérationnelles, mais en mettant en œuvre des modèles toujours plus proches du quotidien et des gestes du métier des utilisateurs finaux. D'accord Donc, il peut y avoir plusieurs objectifs, par exemple, fluidifier le partage des données, sécuriser ce partage de données-là et la création de nouvelles données, fiabiliser les données, automatiser, réduire les délais, enfin voilà, vous... Les objectifs, ils peuvent être divers et variés. Ensuite, il faut bien réfléchir à, euh, aux périmètres concernés et aux, aux utilisateurs qui sont impactés. L'objectif, ce n'est pas de faire un changement brutal. d'accord euh, Donc, Par séquence, on peut mettre en place, par niveau de maturité des besoins, par urgence aussi, par priorisation des, des sujets finances, on peut mettre en place un outil EPM. Par exemple, on peut mettre dans un premier temps en euh, place un outil pour fiabiliser et accélérer euh, la production de reporting financier. On peut aussi euh, intégrer euh, le budget, Nous, en premier lieu, sans intelligence, pardon du terme, derrière, c'est-à-dire par un fichier Excel en masse, on fait le budget à part dans Excel et ensuite on l'intègre dans, dans un outil euh, EPM dans un second temps travailler sur la simulation budgétaire par exemple des ventes seulement et ainsi de suite continuer ensuite dans un troisième temps sur la simulation budgétaire de la masse salariale ou alors euh, d'autres d'autres d'autres sujets celle des coûts par exemple etc mais euh, c'est important de, de bien définir le périmètre et surtout d'y aller pas à pas vraiment l'objectif c'est d'accompagner les utilisateurs aussi dans ce changement euh, plus les, les utilisateurs seront accompagnés et mieux euh, ils, ils auront euh, envie de travailler sur, sur la solution euh, qui, qui sera mise en place. Un point aussi important, euh, c'est de penser à l'avenir. Quand vous allez faire votre modèle euh, dans un outil EPM, bien sûr, vous allez répondre à un pain actuel, mais il faut aussi penser à ce que vous allez, comment vous allez travailler à l'avenir. Il est important de faire un, un modèle évolutif pérenne euh, et pour cela euh, il faut euh, que euh, vous fassiez un point sur les ambitions de votre service de l'entreprise euh, des besoins aussi des utilisateurs d'accord donc euh, l'objectif c'est de concevoir vraiment un modèle évolutif capable de s'adapter rapidement et facilement aux organisations euh, aux évolutions de l'organisation, sans avoir à, à tout recasser et, et, et, à tout, euh, et à tout refaire à chaque fois. Comme je le disais tout à l'heure, on peut le faire brique par brique. Par brique. Dernier point aussi, c'est prenez votre temps. Euh, je sais que euh, souvent, euh, les, on a des clients qui viennent nous voir, on nous dit voilà, « j'ai euh, un problème euh, dans euh, la construction euh, de mon budget, dans euh, la fiabilité euh, de mes données ». Je veux que ce soit, enfin, j'aimerais que ce soit fait pour euh, dans trois mois. En fait, euh, j'allais dire Rome ne s'est pas fait en un jour, mais c'est un peu pareil pour les projets EPM. C'est très bien de prévoir un planning ambitieux, mais il faut qu'il soit réaliste. Donc, prenez le temps vraiment de réfléchir au périmètre, à mettre en œuvre, de bien communiquer aussi sur les objectifs de, sa, de la solution en interne. Et... Euh, aussi de bien former les utilisateurs. Les utilisateurs qui sont embarqués depuis le début dans la mise en œuvre de, de la solution, c'est un gage de, de qualité et de, et de pérennité de, de votre solution. Merci Valérie pour ce partage d'expérience. Peut-être également, si tu le veux bien, parce que vous avez maintenant plusieurs dizaines de, de projets réussis à votre actif, euh, évoquer la, la méthodologie qui est la vôtre et peut-être aussi les, les spécificités qui… Qui sont liés à la, la technologie bord en, en termes d'agilité associé à des projets de pilotage de la performance alors sur la méthodologie projet vous voyez rien de particulièrement innovant on fait un cadrage des spécifications du paramétrage bon, là on a marqué développement mais c'est dans, dans bord particulièrement c'est plus euh, du paramétrage de la recette client de la formation et euh, bien sûr euh, la mise en production ce qu'on voulait, euh, On voulait mettre l'accent, en fait, sur l'accompagnement des utilisateurs. Les utilisateurs, il faut les accompagner tout au long du projet, depuis le début, euh, c'est-à-dire le cadrage, jusqu'à la mise en production. Alors, je, ce ne sera peut-être pas politiquement correct, mais le Go Live, ce n'est pas la fin du projet. Au contraire. Après le Go Live, les utilisateurs, en fait, ils vont rentrer, ils vont utiliser l'application dans la vraie vie. Ils vont, Même s'ils ont fait des recettes, Durant le projet, c'est quand même pas la même chose. Là, ils, ils vont se retrouver dans la vraie vie à devoir sortir des reportings, à devoir répondre aux sollicitations de hiérarchies ou euh, euh, d'autres personnes de l'entreprise. Et donc, euh, là, ils vont être dans un outil, ils vont être un peu contraints dans une technologie et dans un modèle structuré. Là où dans Excel, finalement, ils avaient un modèle euh, qui, était, euh, qui était plutôt euh, flex, euh, en, en tout cas en apparence. Euh, donc, lorsque vous mettez en place un projet EPM, euh, il ne faut pas que ce modèle-là soit figé. Parce que sinon, les utilisateurs reviendront vers Excel, c'est irrémédiable. Donc, co comment justement y remédier Alors, nous, les intégrateurs, vous, euh, les clients, vous devez être attentifs aux besoins des utilisateurs. Après la mise en prod, sur euh, la navigation dans l'outil, est-ce qu'elle est fluide Est-ce qu'il y a des points à améliorer Mais aussi sur des nouveaux besoins de calcul, de reporting. On m'a demandé de sortir un nouveau KPI. Comment je le crée Comment euh, je, je mets en forme dans, des, dans un outil comme Board. les utilisateurs ont la main pour créer des nouveaux KPI, pour vraiment euh, créer euh, leur, euh, leur reporting avec leur vision, sans toucher à la vision euh, finalement qui a été mise en place au début pour, pour toute l'entreprise. Donc, ce change, ça passe bien sûr par de la formation sur l'outil technique, mais aussi sur euh, euh, la formation, sur le modèle qui a été mis en place et euh, aussi ça passe par des évolutions sur le modèle. Un modèle ne doit, je, je me répète, hein, mais le modèle, il ne doit pas être figé. Excel n'est pas figé. Le modèle ne doit pas être figé. Un modèle qui n'évolue pas, des utilisateurs qui ne vous demandent pas d'évolution c'est un modèle qui n'est pas utilisé, en fait. C'est-à-dire qu'ils ont des besoins, eh ben, ils le font par ailleurs. Et par ailleurs, c'est dans Excel. Et donc, du coup, si vous ne faites pas évoluer votre modèle, petit à petit, le modèle, euh, les utilisateurs vont euh, vont le laisser de côté et, euh, et, et vous allez avoir du mal à euh, les réembarquer sur, euh, sur le projet. Donc, pour ça, euh, pour ne pas… Euh, euh, justement euh, faire mourir ce, ce projet EPM. L'important, c'est dans la mise en œuvre de rester au plus près du standard et des spécificités de l'outil, euh, en faisant un modèle simple qui est évolutif et donc qui sera pérenne dans le temps. Et du coup, laissez votre vos intégrateurs euh, et euh, l'éditeur euh, vous guider, vous conseiller sur euh, sur la, la meilleure euh, mise euh, en œuvre de votre projet dans l'outil. L'idée, ce n'est pas de reproduire ce que, ce que vous avez dans Excel, mais c'est d'aller, pas de remplacer non plus Excel totalement, mais en tout cas d'aller plus loin et de sécuriser, de fiabiliser, d'accélérer les, les processus. Merci Valérie. Je te propose peut-être de faire une, une petite synthèse euh, des, des principaux facteurs clés, une petite checklist euh, avant de passer à la partie présentation, produit, euh, de, de ce que vous avez recensé un petit peu comme les, les points de vigilance, les points d'intention, ou vraiment les éléments qui sont des, des points de passage incontournables pour le succès d'un projet. Oui, tout à fait. Donc euh, Il y en a plusieurs. Euh, bien sûr, c'est le choix d'une solution qui est adaptée à votre, à votre contexte. À vous. Euh, L'outil qui a marché euh, chez, chez chez une de vos connaissances bah, va pas forcément euh, fonctionner dans votre dans, dans votre entreprise avec vos particularités métiers, euh, avec euh, vos utilisateurs, le nombre d'utilisateurs, vos, vos problématiques qui sont différentes. Je, je le disais tout à l'heure, euh, c'est très important de cadrer le besoin métier euh, et donc euh, aussi de prioriser. Euh, vous allez avoir une, une, un nombre important de besoins métiers, il faut les prioriser et, et les cadrer. Un outil comme Board, euh, on, on peut tout à fait mettre en place un, une méthode euh, agile euh, dans la mise en œuvre de votre projet, donc construire un backlog et au fur et à mesure, euh, cadrer les besoins euh, plus finement pour les intégrer dans l'outil. Donc ça, c'est vraiment très important, cadrer votre besoin. Ensuite, c'est mobiliser toutes les équipes. Ce que je vous disais, c'est mobiliser pardon, les équipes métiers, mais aussi les, les, les équipes IT. C'est un projet de l'entreprise. Ne euh, le faites pas dans, dans votre coin. Ensuite, euh, accompagner au changement avec euh, des formations à l'initiale. Euh, embarquer les utilisateurs dans les premières phases du projet. Faire aussi une formation piqûre de rappel, par exemple, un mois, après euh, la mise en œuvre euh, du, euh, de l'outil euh, et, et, et demander euh, assez régulièrement aux utilisateurs s'ils si sont contents de l'outil, euh, si euh, ils n'ont pas des nouveaux besoins, s'ils si, euh, n'ont pas euh, des, des, des éléments, euh, des, des pains dans l'application qu'il faudrait améliorer en termes du XUI, par exemple, ou de ou de calcul aussi. Les calculs, ils évoluent euh, au fur et à mesure. Donc, il est tout à fait possible de les modifier. Bien sûr, s'assurer de la disponibilité et de la qualité des données. C'est un des premiers pains qu'on a, nous, intégrateurs, quand on met un outil EPM. C'est la qualité et la disponibilité des données. Ça peut pas mettre en péril votre projet, mais en tout cas, ça peut le ralentir. Parce que derrière, il va y avoir du, du retravail à faire sur vos, vos données, et sur vos référentiels. Et, et aussi, sur cette partie-là, on est chez Talent euh, capable de, de, de vous accompagner euh, pour, euh, pour travailler la qualité de vos données. Euh, ce que je vous disais tout à l'heure, un calendrier ambitieux mais réaliste. d'accord. Euh, il vaut mieux faire plusieurs petits lots qu'essayer de faire un gros projet tout de suite et puis euh, une, une équipe d'utilisateurs métiers mobilisés sur les phases de test et de recettes. C'est vraiment très important. Alors, je sais que euh, les, les, les utilisateurs métiers euh, sont, euh, sont très pris euh, dans, euh, dans leurs tâches quotidiennes. Cependant, c'est eux qui, ont, qui vont utiliser l'application euh, plus tard. Et donc, du coup, c'est important qu'ils qu testent et qu'ils recettent. Donc, du coup, quand vous planifiez votre projet, planifiez bien aussi ces phases-là de test et de recettes, en fonction des disponibilités de, de vos métiers. Donc, ça fait, ça fait pas mal, c'est une grosse liste, mais, euh, mais c'est important pour le succès de votre, de votre projet. Merci Valérie, merci Xavier. Je vous propose de rester avec nous et on va essayer de… De, de faire un, un petit overview de tout ça d'un point de vue euh, produit, parce que c'est aussi euh, l'objectif, c'est de mettre en, en pratique ce que vous avez pu euh, illustrer euh, durant ces, ces 40 premières minutes. Donc, Je vous propose de prendre 10-15 minutes pour euh, échanger autour de la plateforme Board et vous présenter justement ses principales fonctionnalités, d'une part sur la partie intégration dans le système d'information, puis naturellement le lien, euh, malgré tout privilégié, que nous avons euh, choisi de maintenir avec la suite euh, Office notamment, mais pas que. Pour illustrer ce propos, je vous propose d'aller dans la démonstration du produit. Donc, on va se connecter. Aujourd'hui, Bord est une solution qui est disponible en mode on-premise, hébergée chez vous ou alors en cloud, Microsoft Azure en France. Et donc, on accède à cette plateforme avec un simple navigateur web. Tous les navigateurs du marché sont compatibles. Et ce que je vous propose, c'est d'aller illustrer au travers d'un petit scénario de démonstration, justement, comment on peut à la fois, euh, sur un, un processus peut-être plutôt de suivi commercial, euh, comment est-ce qu'on va pouvoir faire à la fois du reporting, du budget, potentiellement du, du reforecast, tout ceci en, en une dizaine de minutes, quinze minutes, euh, et, et, et illustrer un petit peu ce qui a été présenté tout au long de, de, de la matinée. Première étape, donc, je vais me... Connecté à l'application qui a été euh, paramétrée, on est sur une application qui est multilingue naturellement, donc euh, quelles que soient les langues que vous allez euh, exploiter au sein de l'entreprise, vous allez pouvoir disposer d'une interface dans la langue euh, native euh, du, du collaborateur et on va pouvoir se connecter à cette application. Chaque application board est propre à chaque client, c'est qu'en fait on va travailler avec vous, avec les équipes talents, sur euh, une modélisation de votre processus et on va essayer de représenter ce processus de façon la plus euh, fluide possible pour euh, l'ensemble des interlocuteurs. J'insiste un petit peu sur cette notion d'ensemble de, des interlocuteurs parce que, assez classiquement, et, et, et les fonctions finances, les directions financières, elles sont assez euh, coutumières des, des outils de pilotage de la performance, mais pour autant, de plus en plus, les opérationnels euh, sont amenés à collaborer, à participer justement au processus à la fois de reporting et d'élaboration budgétaire. Il faut que cette interface elle soit la, la plus ergonomique possible, la plus conviviale possible pour amener l'interlocutrice ou l'interlocuteur directement à l'information qu'il souhaite visualiser. Pour illustrer ce propos, j'ai commenté une, une application. Vous avez une application où vous voyez, en fait, vous avez trois grands pans métiers qui sont modélisés. Le premier, c'est la partie reporting commercial. Je ne vais pas m'y attarder trop parce que ce n'est pas forcément l'objet de cette partie-là. On est sur plutôt du reporting d'activité avec des éléments visuels. Donc là, typiquement, on peut soit naturellement s'interfacer avec des outils de DataVise, soit utiliser les outils qui sont disponibles dynamiquement dans board pour faire de la DataVise, mais au-delà de faire de la data DataVise, parce que la finalité, ce n'est pas d'avoir uniquement des informations visuelles ou jolies, c'est certainement aussi d'avoir une information complémentaire. Et donc, vous voyez, en fait, tous les objets que je vous présente à l'écran sont des objets qui sont interactifs, à la fois les zones de filtre, sur, par exemple, ici, des groupes de produits, mais également les objets graphiques. Et donc, en simplement sélectionnant des objets graphiques ou des, des, des éléments dans mon filtre, mes, mes informations vont s'actualiser en fonction de cette sélection. C'est assez intéressant dans la, dans la piste de et dans la compréhension d'un résultat. Si, par exemple, on veut savoir euh, sur les duty free, les ventes nettes ont été de 4 855 de combien, euh, quels sont les, les axes analytiques qui composent ce 4 855 en termes de pays, de zones géographiques et ainsi de suite, on va avoir cette capacité qu'on appelle de drill qui va nous permettre d'analyser l'information à la volée. Dans board, il y a une multitude de, de, de fonctionnalités qui permettent justement de, de croiser ou d'interroger des données. Je ne vais pas toutes les, les citer ici, mais si vous souhaitez non pas aller sur un pays, mais peut-être aller voir une période ou un client ou des factures, eh bien vous voyez, vous avez en affichage l'ensemble des axes analytiques qui sont mis à votre disposition pour justement creuser cette piste de lead, analyser l'information, plutôt donc sur les données passées, les données du réel. C'était une petite, petite introduction sur cette partie euh, reporting. Ce qu'on va essayer d'approfondir un petit peu plus dans les 10 minutes là, c'est justement le, le processus budgétaire, et notamment avec la capacité de venir rajouter des informations, des informations financières ou extra-financières. Je suis ici dans un processus budgétaire en haut à droite qui matérialise une approche qu'on appelle top-down dans notre jargon qui va être de définir des hypothèses générales au niveau du siège et de partager ces hypothèses-là au niveau local, au niveau des, des business lines et ou des équipes managériales. Comment fonctionne Board En fait, vous allez avoir la capacité justement de travailler des budgets à n'importe quelle maille possible. Euh, on est sur une technologie multidimensionnelle qui va nous permettre justement d'initialiser très rapidement des, des éléments budgétaires. Alors, chaque client, chaque entreprise a son processus budgétaire qui lui est propre. Néanmoins, on retrouve quand même des, des éléments un petit peu euh, mutualisés, mutualisables. Le premier, ça va être de dire, bah tiens, mon budget, soit c'est un budget base zéro, soit je vais réinitialiser mon budget sur la base de l'année précédente, par exemple. Donc ça, ce sont des accélérateurs que nous, vont, nous mettons à disposition dans dans la plateforme qui sont naturellement entièrement personnalisables. Mais ça peut être aussi des choses un peu plus spécifiques de dire, bah, tiens, moi, je voudrais prendre l'année précédente ou le budget précédent sur lequel je vais appliquer 6% d'augmentation, par exemple. Donc là, vous voyez, l'auto d'inflation en France se situe autour de 6%, donc je voudrais avoir un objectif en croissance de 6%. Concrètement, qu'est-ce que ça a fait dans la plateforme? Ça a imputé, donc, les quantités, l'augmentation de mes quantités de 6%, par rapport à l'année précédente, sur l'exercice, mais celle-là ventilée à la fois ces 14 millions de quantités sur mes managers, sur mes gammes de produits et également sur mes canaux de vente. Je vais pouvoir naturellement, toujours à cette maille semi-macro, venir affiner ces prévisions-là. Si on se dit, OK, mais sur la partie euh, montre, par exemple, ce n'est pas 6% de mon activité que je prévois d'avoir, mais... Il y a une augmentation euh, du secteur de luxe et des, des montres de luxe. Donc là-dessus, on va être plutôt à 12%. Je vais basculer uniquement cette information. Je vais signaler au, au logiciel que je veux euh, impacter de 12% euh, les montres. Et puis, je vais peut-être aussi avoir sur le, la gamme écriture, parce qu'on a développé on a fait de la croissance externe, je vais passer à, à 14% cette partie-là qui est assez importante. En validant cette nouvelle, ces nouvelles euh, les initiatives. Vous voyez qu'ici j'ai des alerteurs visuels qui me permettent de matérialiser le fait que, par rapport aux objectifs que nous étions fixés, on est plutôt en vert sur ces deux nouvelles informations. Et vous voyez qu'en cascade, en fait, il a impacté euh, ma, mon pourcentage d'augmentation globale. On n'est plus à 6 mais on est passé à 11 en moyenne, avec un budget en quantité associé à ça. Je vais naturellement venir affiner ces prévisions. Si on se dit, ok, mais peut-être que maintenant qu'on a défini un, un objectif global à 14 793 je vais travailler sous contrainte, verrouiller mon 14 millions et peut-être venir affiner par business line ou par responsable d'activité. Si par exemple Claude Dupont à 4 ,7 millions, on pense que c'est peut-être un peu trop ambitieux par rapport à ce qu'il avait fait l'année dernière, on va lui dire, ben, on va lui faire 4,3 M pour millions. Et donc là, vous voyez, quand je valide cette saisie d'informations, l'ensemble des informations, des lignes qui restent disponibles se sont actualisées en conséquence. Toutefois, mon montant ici de 14 793, lui, n'a pas été impacté puisque je travaille sous contrainte. Donc ça, c'est une des fonctionnalités disponibles dans la plateforme Board pour justement travailler sur des hypothèses budgétaires et associer à ces hypothèses, créer autant de versions que nécessaire on va pouvoir ensuite venir envoyer ce budget aux différents responsables de zone. Donc là, ce que ça va avoir comme étape, c'est un workflow qui va finalement matérialiser et envoyer aux différents responsables de zone ces hypothèses budgétaires afin que chaque responsable de zone puisse venir revoir au cas par cas en fonction des équipes commerciales qu'il est amené à gérer, venir revoir l'objectif qui lui a été décidé, impacté. Ici, par exemple, ce responsable de zone qui s'appelle Maserati, Andrea Maserati, euh, il a une équipe commerciale avec un objectif à 2,9 millions. Toutefois, il va pouvoir venir afficher ou affiner les prévisions qui auraient pu être les siennes. Par exemple, ici, à 1 148, on pense que pour cet interlocuteur-là, pour ce responsable-là, ça va être un peu trop ambitieux. On va diviser ça par deux, par exemple. Et vous voyez que, de la même façon que tout à l'heure, on n'a pas touché au total, mais on a reventilé avec une clé de ventilation, une clé d'allocation spécifique, pour ces étapes-là. Donc ça, ça fait partie vraiment des, des fonctionnalités qui sont natives euh, d'emboard et qui vont nous permettre justement de travailler à différents niveaux euh, sur la création d'un budget. Sans aller dans tout le détail du processus budgétaire, l'objectif, c'est plutôt de vous donner un, un aperçu des capacités Là, on va pouvoir aller jusqu'à du versioning et voir l'impact au niveau de mon compte de résultats, au niveau des, des matières premières, voire même de rajouter des, euh, des nouvelles lignes de produits. Comment ça peut se matérialiser là, ceci, ce processus-là au niveau d'un du, atterrissage ou d'un reforecast? Et on a modélisé également un, un processus ici où le, où le siège va définir un certain nombre d'inputs, d'informations. Et au niveau local, on va avoir la possibilité de venir affiner ces hypothèses générales. Donc, le forecast, à l'image du budget, va pouvoir être, et là, ça peut faire également un pendant avec l'interfaçage, la connexion à des sources de données dont Excel fait partie, naturellement. Ici, vous avez une vision euh, cumulée et on va charger justement les données qui vont nous permettre de faire l'analyse. Donc, pour interfacer les données, c'est très simple d'emboard. On a un connecteur natif qui va me permettre d'aller récupérer les données d'un fichier Excel, mais ça pourrait être également d'une source tiers. Et donc, je vais lui dire, bah tiens, va me récupérer mon fichier qui est un import, par exemple, qui vient d'Excel. On va avoir un aperçu dans un instant de ce, ce fichier-là. Ça pourrait être une, une connexion native, naturellement, à l'ERP ou au système comptable. Là, c'est pour vous montrer comment on interface très facilement Excel dans Bord, justement, pour venir charger des informations, naturellement, avec la capacité de faire de la gestion des rejets, de l'enrichissement d'informations. Et vous voyez qu'immédiatement, les données périodiques liées à la période que je, viens de charger, que je viens de charger, ont été updatés dans la plateforme bord Donc, une fois qu'on a récupéré ces informations-là, on va pouvoir venir travailler. Vous voyez que l'ensemble de mes tableaux de bord se sont mis à jour immédiatement. Il n'y a pas eu besoin, comme l'indiquait Xavier tout à l'heure, de faire de la synchronisation d'un data mart ou d'un data warehouse. Vous êtes en connexion directe avec les sources de données. Donc là, tous mes tableaux de bord, tous mes éléments graphiques se sont mis à jour, dont un bridge, par exemple, qui représente la marge, l'analyse de la marge, depuis les ventes brutes jusqu'à la marge. On va pouvoir venir naturellement un petit peu à l'image de ce que j'ai présenté il y a un instant sur la partie budgétaire, initialiser un, un processus. Donc l'initialisation, c'est très simple également, c'est de dire, bah, tiens, comment est-ce que j'initialise mon, mon atterrissage Est-ce que je le fais par rapport à mon budget Est-ce que je le fais par rapport à mon dernier forecast Est-ce que je le fais par rapport à N-1 tout ça est complètement définissable dans la plateforme. Et donc là, on va se dire, bah, tiens, initialisons notre budget, euh, notre forecast, pardon, à partir de N-1. Et vous voyez que j'ai un, un processus forecast N 3. Donc, euh, non expliqué dans le texte, ça veut dire, je récupère mes 9 mois du réel et je viens travailler sur mes 3 mois d'atterrissage. Je ne peux pas modifier naturellement mon réel. En revanche, sur mon atterrissage, libre à moi de venir définir, bah, tiens. Euh, pour le reste de l'année, je prévois que l'entité 1 sur la zone Europe du Sud, ça va être 200 cas. Ok, je saisis 200 cas. Immédiatement, ces informations sont reventilées sur l'ensemble des mois qui sont disponibles. Et mes tableaux de bord se mettent à jour de façon naturelle également. À tout moment, vous avez ce même fonctionnement avec de la piste d'audit, de la traçabilité des informations qui est disponible et surtout d'avoir des petits alerteurs comme ça qui nous permettent immédiatement de réagir et ne pas attendre qu'il soit trop tard, trop tard pardon, dans l'atterrissage pour déclencher les actions correctives. On parle depuis, euh, depuis maintenant 50 minutes de l'intégration et d'interfaçage avec Excel. Comment ça se matérialise dans Bord en plus du simple chargement d'un fichier Bien, Si euh, pour x ou y raison, vous aviez besoin à l'instant T de venir travailler dans Excel, soit avec du copier-coller valeur, donc ça c'est tout à fait possible, en plus, on conserve tout le formatage du tableau qui a été mis à disposition. Mais ce qui peut être intéressant, c'est de travailler également avec ladine pour Office. Cette in pour Office, on a pris le parti chez Board de ne pas se positionner comme un remplacement en passant d'Excel et de la suite Office, finalement, au sens large, mais plutôt de travailler sur des connectiques privilégiées avec Microsoft d'une part, mais naturellement avec l'ensemble des, des tableurs qui sont également disponibles sur le marché. Et là, vous le voyez ici à l'écran, j'ai un petit connecteur qui va me permettre de travailler, de travailler connecté ou déconnecté de l'application. Et donc ça, ça, ça propose justement un, un nouvel usage dans la façon de travailler, parce qu'on va pouvoir, lorsqu'on est en mobilité dans le train entre les équipes de talent à Lyon et les équipes de talent à Paris, venir travailler comme ça depuis, depuis le TGV dans, dans, dans le, sur Excel. Et là, vous allez conserver l'ensemble des fonctionnalités que j'ai présentées il y a un instant, le drill notamment. Vous voyez qu'à l'écran s'affiche l'ensemble des accès analytiques qui sont disponibles dans la plateforme board et sur lesquels vous allez pouvoir analyser les informations. Ici, l'objectif n'est pas forcément de remontrer les des fonctionnalités déjà présentées dans le web, mais plutôt de venir compléter ce qu'il est possible de faire. La société 1, on l'a vu, on a actualisé, on a mis 200 000 partout. Sur l'Europe du Sud pour la société, société 2, on se dit bah, finalement, ici on va être un peu plus ambitieux, on va mettre 150 000 en octobre, 134 000 en en novembre, et on laisse les 159 000 en décembre. Je sauvegarde et je vais rebasculer euh, sur la partie web. Et ici, je vais simplement appuyer sur F5 pour actualiser ma page. Lorsque je fais F5, vous voyez, je récupère mes 150 000 et 134 000 qu'on vient à l'instant de saisir ici dans l'Excel. Donc, ça permet vraiment une, une connexion maximale avec la plateforme Board. Mais en plus de cette connexion native que vous avez à l'écran, ce qu'on va en plus pouvoir proposer comme expérience utilisateur, c'est de se dire, bah ok, mais peut-être que moi, j'ai besoin ou mes équipes, elles ont besoin de recevoir à une fréquence qu'on va définir ensemble, naturellement, ce reporting dans leur message. Et bien là, de la même façon, puisque Board est une plateforme sans code, sans script, elle est vraiment à destination des utilisateurs métiers, on va pouvoir s'abonner à ce rapport-là. On va s'abonner à ce rapport au format que l'on souhaite avoir dans sa messagerie, donc du PDF naturellement, mais également de l'Excel, du Word ou du PowerPoint. Et on va définir la fréquence, la périodicité à laquelle on veut récupérer ce rapport, avec éventuellement un corps de texte, si jamais on le diffuse à, à, à plusieurs services, et on va pouvoir générer comme ça une tâche, sans avoir recours à les, aux équipes IT, euh, vraiment d'un point de vue métier, d'un point de vue de transparence pilotée, euh, ces atterrissages-là et s'abonner euh, sur la partie reporting. C'est une, une illustration des, des quatre figures possibles. Naturellement, nous sommes sur une solution full web et donc par définition collaborative. L'usage des fichiers Excel est tout à fait possible, mais nous, on va essayer aussi de, de privilégier la collaboration au sein de la plateforme. Et pour ce faire, on a notamment quelques fonctionnalités intéressantes. Si je veux échanger avec Xavier ou Valérie qui se trouve à Lyon, à Lyon bonjour Valérie. Je peux naturellement envoyer un message à Valérie et Valérie va recevoir un message sur son, sur sa tablette ou sur son ordinateur et on va pouvoir communiquer et partager les écrans. Donc, en termes de collaboration dans, dans l'expérience utilisateur, on est assez avancé justement dans cet usage euh, des solutions web pour mettre à disposition de l'information et surtout partager ces éléments. Donc, ici, dans notre processus, une fois qu'on a au niveau du siège validé les hypothèses, on peut très bien imaginer pousser ces informations, ces hypothèses budgétaires, son atterrissage aux équipes commerciales qui sont les mieux placées justement pour faire un affinage, on va dire un ajustement de cet atterrissage. Et dans notre processus, ici, vous voyez que c'est matérialisé, et je terminerai peut-être là-dessus pour ne pas déborder et prendre quelques minutes sur la question-réponse, c'est matérialisé par le fait que maintenant, les commerciaux ont dans leur tout doux 21 liasses, 21 budgets en cours dans leur tableau de bord. Libre à eux justement de venir compléter ces informations-là. Vous voyez qu'ici, ils vont avoir la possibilité notamment de mettre du commentaire, des pièces jointes, et ce, uniquement sur les trois mois de l'atterrissage qui ne reste possible. On va pouvoir mettre du commentaire également à la cellule, au documents, à la zone de texte, et toujours tracer ce qui a été fait par chacun, chaque étape. Donc là, on voit que... Le workflow a été lancé par Julien Moreau le 1403 à 11h56. Je me rends compte qu'il me reste plus que trois minutes pour prendre les questions-réponses. Donc, je vous propose de terminer sur cette partie-là pour prendre quelques minutes, effectivement, sur les questions-réponses. Voilà un petit peu le, la philosophie, naturellement. C'était, l'objectif, c'était de vous donner un aperçu des capacités de la plateforme board, mais euh, nous sommes les équipes talents et les équipes board à votre entière disposition pour présenter des cas d'usage un peu plus élaborés, naturellement, parce que c'est aussi un, un besoin que d'aller sur des processus complexes et surtout d'avoir la capacité euh, à évoluer, comme le disait et l'indiquait Valérie, faire évoluer ces processus pour qu'ils collent au plus près, euh, non pas que d'un scénario de démonstration, mais également sur, euh, sur les usages et sur euh, l'évolution de chaque entreprise à la fois sur un périmètre finance, on le voit de plus en plus également, sur un périmètre plus opérationnel, voire stratégique, dans ce qu'on a besoin de lier, euh, par exemple, la supply chain avec la finance. Je vous propose de prendre trois minutes qui nous restent pour euh, adresser les, les quelques questions. Je pense qu'on n'aura pas le temps parce que j'ai vu qu'il y avait énormément de questions euh, qui avaient été posées euh, au, au fil de l'eau. Euh, au Valérie et Xavier, je vais vous interroger, euh, peut-être en, en, en, en priorité. On parle beaucoup de changement aussi. Comment travaillez-vous euh, Bonjour, comment travaillez-vous la conduite du changement auprès des équipes euh, lors justement d'un projet, projet de passage d'Excel de, vers, vers Board, par exemple Peut-être pour toi, je Valérie, veux... ou plus, ou Xavier, je sais pas. Alors, je, je vais me permettre de répondre. Euh, tout d'abord, qu'on qu soit bien clair, on n'est pas là pour remplacer et annuler Excel, mais composer avec Excel, hein, euh, là, euh, ça n'est pas que, que, que, que du propos, C'est de toute façon, Excel est une composante à part entière du système d'information et on compose avec elle. Euh, après, pour répondre, alors, le, le, forcément, la réponse pourrait être longue, on n'a pas le, le, le, le temps, mais euh, les moyens d'action, ils se font avant le lancement du projet, bien entendu, ils se font pendant et ils se font après. Valérie a beaucoup insisté tout à l'heure là-dessus, effectivement, euh, la, la, le, le passage dans la vraie vie des utilisateurs euh, qui sont qui ont des habitudes Excel et qui, euh, demain, se retrouvent dans une interface avec des règles de gestion partagées et, et un peu plus contraintes, on va dire, même si on essaye de la penser souple, euh, il faut être là pour anticiper les tentations de rebasculer sur Excel. Donc c'est vraiment un cheminement qui se fait avant. En embarquant au plus tôt les utilisateurs, on, on a des processus de formation qui sont là pour justement les faire adhérer, et pas seulement l'équipe projet, mais ce que les futurs utilisateurs, ceux qui ont les, les, les habitudes Excel. Donc, il y a beaucoup de formations en amont. Il y en a pendant, euh, avec euh, éviter toujours cet effet tunnel. Mais là, on, on est sur des basiques d'un projet, hein, et donc de faire en sorte que ces utilisateurs soient point déterminant à chaque fois à chaque point de passage déterminant et qu'ils aient le sentiment qu'on construit quelque chose qui va coller à leurs besoins et puis là après j'en parlais à l'instant donc on a aussi un levier très fort au niveau de l'UX design c'est-à-dire que, qu'effectivement, euh, le, le, le, la modélisation des écrans, la cinématique de, de navigation dans les applications est extrêmement importante. C'est-à-dire qu'un utilisateur ne doit en aucun cas avoir le sentiment d'être freiné dans ses usages par le manque d'ergonomie ou le manque de, de, de, de fluidité dans la navigation. Donc ça, c'est un, un, un levier très fort. Euh, il y a euh, l'écoute. Hein, euh, encore une fois, on, est, on travaille souvent en lien étroit avec l'équipe projet, mais il faut des relais forts auprès des futurs utilisateurs et puis la méthodologie projet d'une façon générale, euh, le lotissement, hein, la, la, la stratégie qu'on va choisir de déploiement, euh, le, le, le lotissement est aussi un élément déterminant avec la, la, la définition des priorités. Je ne pourrais pas me répondre plus que ça compte tenu des délais, mais euh, bien entendu, on, on pourra répondre de tout ça en, en, en détail. On a des, des supports qui sont dédiés à ce type de, de, de méthodologie. Merci, Xavier. Je vous propose de prendre une autre question qui va intéresser également toute la, la plupart des participants et plutôt à destination de Valérie. Euh, on, on retrouve assez régulièrement cette question. Bonjour. Quelle est la durée moyenne d'un projet, s'il vous plaît Parce qu'il n'y a pas une réponse, naturellement, vous l'imaginez bien, mais Valérie Alors, c'est difficile, en effet, de, de, de, de répondre parce que ça dépend de, du, du périmètre en jeu. Ça, répond, ça, ça dépend aussi de la complexité et puis euh, euh, de des équipes aussi, de la disponibilité des équipes. Alors, on peut avoir des projets, par exemple, euh, entre. On a des projets de, de, de mise en œuvre qu'on arrive à mettre en œuvre en trois mois, on a des projets qu'on arrive à mettre en œuvre en six, neuf mois. Donc, vraiment, ça dépend de, de, de, votre, de votre besoin. Euh, donc je vous encourage à, à, nous, co à, à nous contacter et, euh, et, et, et en fonction de, de votre besoin, on, on arrivera à déterminer euh, euh, la mise en œuvre de, de ce premier lot-là. Parce que euh, ce que je disais tout à l'heure, ce qui est important, c'est de l'otir et de mettre au fur et à mesure aussi euh, des, des applications en, en production pour aider euh, les utilisateurs. Donc pour un premier lot, on peut aller, euh, ça, ça, on, peut, on peut le faire en trois mois. Après, euh, ça dépend des, des cas d'usage que vous avez besoin de mettre en place dans, dans l'entreprise. Tu voulais dire quelque chose, José de... Non, non, non, non, c'est ça, effectivement. Allez, je vous propose de prendre deux minutes maximum, réponses maximum, pardon, pour ne pas trop déborder. Euh, bonjour. Qu'en est-il de la Connectique Alors, d'ailleurs, il y a deux questions autour de la Connectique, donc on va essayer de les regrouper. Euh, Est-ce qu'il existe un connecteur entre board et PowerPoint créer par exemple un lien entre un tableau de bord et une présentation PowerPoint. Alors, oui, je prends la, la, la réponse si vous voulez bien, messieurs et madame de, de talent. Euh, oui, bien évidemment, on a des connecteurs. J'ai beaucoup mis l'accent sur la partie Excel, mais on a des connecteurs avec Word et PowerPoint. Donc avec PowerPoint, ça va être intéressant lorsque vous avez des présentations au comité de direction ou des choses comme ça, qu'il est nécessaire d'actualiser euh, quelques slides, quelques supports comme ça. On peut le faire. C'est est natif, on est, par contre, c'est unidirectionnel, c'est descendant depuis Board vers PowerPoint. Et avec du Word également, si jamais cela vous intéresse, notamment dans le cadre de, de rapports financiers où on pourrait avoir, je ne sais pas, plusieurs centaines de pages à actualiser ou euh, la, la nécessité de produire un, un rapport financier par entité du groupe euh, et donc d'actualiser X fois euh, ces rapport là eh bien, naturellement, on va avoir cette capacité à le faire dans, dans la plateforme. Et la deuxième question qui est liée à la connectique, c'est euh, bonjour, est-il possible également euh, d'interfacer Bord avec des outils de data vise ou est-ce imposé directement dans Bord Donc effectivement, euh, il, y a, il y a deux cas de figure, euh, Xavier l'indiquait dans sa partie de présentation. Euh, nous, l'ambition et la stratégie, c'est vraiment d'être le plus transparent dans l'intégration de notre système d'information. Deux cas de figure se présentent. Soit vous n'êtes pas du tout équipé d'outils de data vise, auquel cas, naturellement... Bord, et on a des exemples de projets déployés avec les équipes talents. talent, Bord est un excellent outil, naturellement sur la partie pilotage à performance, mais également sur la partie de la tablise, restitution, analyse de la donnée. Mais lorsque un outil comme Power BI ou d'autres est déjà présent dans l'entreprise et fait partie du schéma d'architecture, naturellement, on va venir s'interfacer avec ces outils-là pour pouvoir le plus simplement possible mettre à disposition nos données à la fois dans la partie collecte, mais également de la redescente des, des informations qui auraient pu être saisies dans bord. Dernière question, et puis après, je, je, on vous libère, parce qu'il ne faut pas trop déborder. Euh, bonjour, incluez-vous le nettoyage, tri des données en amont avant la mise en place d'un modèle, par exemple avec bord Donc là, je pense que c'est plutôt le côté talent, cette question, qu'elle est, est destinée sur la qualité oui. de la marque. Alors effectivement, la, la, la, la qualité des données, on l'a vu dans le, dans le schéma d'architecture. Hein, on, on va s'appuyer sur l'architecture en data que vous avez construite par ailleurs euh, pour alimenter euh, votre, votre business intelligence ou votre data vise. Donc euh, forcément, euh, cette mise en qualité, elle a déjà été probablement réfléchie et mise en œuvre par ce, ce biais-là. Si ça n'a pas été le cas, effectivement, euh, inévitablement la donnée, plus elle est propre et mieux on se porte pour avoir des résultats convaincants, convaincants rapidement. La, le point après, c'est que, et c'est un peu comme on peut l'avoir sur, sur des sujets BI, euh, le, le, le fait d'avoir des données dont on n'est pas certains en, en, en entrée, euh, la, le, le PM peut aussi être un, une espèce de, de révélateur aussi de cette donnée, c'est-à-dire faire une sortie de brouillard, on va dire, qui va permettre de, de s'approprier ces données, de les comprendre déjà un peu mieux, de voir un peu d'où elles viennent, de deviner d'où elles viennent et, euh, et d'agir du coup, à, à posteriori après avoir fait cette première phase de découverte et d'acculturation, de revenir sur la chaîne d'alimentation pour retravailler sur le, la, la chaîne de valeur et la chaîne de mise en qualité. Mais c'est vrai qu'idéalement, euh, plus la, la, la, la, la qualité est bonne, mieux mieux on se porte et, et, et plus on gagne du temps également dans, dans le projet et dans les premiers résultats. Mais il n'y a, voilà, je... a pas d'école de dogme de là-dessus. Merci, Xavier. Merci, Valérie. Il est 12h07. Nous avons un tout petit peu débordé de l'heure prévue, mais c'est grâce aux questions également que vous nous adressez. On n'aura pas la possibilité de les adresser toutes, mais naturellement, nous allons revenir vers vous individuellement pour adresser les quelques questions restantes. Si jamais vous le souhaitez, ce webinaire a été enregistré, donc il sera disponible d'ici quelques heures en replay sur nos sites web respectifs, Board et Talents. Merci de votre participation, merci de votre disponibilité et de votre écoute. Nous restons Xavier, Valérie et moi-même à votre entière disposition pour approfondir certains des sujets et au plaisir de vous avoir très prochainement. Bonne fin de journée. Au revoir. Merci, au revoir.